L'École Internationale du Savoir-Faire Français conçoit et déploie des formations au métier de l'artisanat avec des parcours pensés pour l'apprentissage en ligne. Illustration de cette ambition, le CAP Pâtissier 100% Digital permet d'apprendre l'ensemble des savoir-faire professionnels de la pâtisserie. Avec un objectif, pouvoir ensuite passer le CAP en candidat libre. Sa cible, les personnes en reconversion motivées par un projet professionnel mature. Accessible en permanence sur tous les appareils, la plateforme d'apprentissage comprend des contenus, cours théoriques, travaux pratiques, vidéos, schémas, un suivi pédagogique et administratif garanti dans les 48 heures et assuré notamment par les tuteurs, un espace communauté pour l'échange entre pairs. La pédagogie est inversée, chaque apprenant est acteur de sa formation avec un rythme de travail et un parcours personnalisable. Les connaissances sont évaluées à la fin de chaque cours théorique par un système de quiz autocorrigé et à la fin de chaque module par une évaluation donnant droit à un certificat intermédiaire. Pour favoriser l'engagement, l'apprenant est invité à réaliser des stages en entreprise pour mettre en pratique ses acquis et à participer au CAP blanc à distance dans les conditions d'examen. Avec un taux de réussite de 98% à l'examen final, ce CAP pâtisserie 100% digital a retenu l'attention de la région des Hauts-de-France, qui a choisi l'EISF pour former ses demandeurs d'emploi. Fort de ce succès, l'EISF étudie la possibilité de créer un laboratoire virtuel pour immerger les apprenants dans un environnement professionnel toujours plus réaliste.